Et si j'invitais mon mentor et mon coach pour vous donner leurs meilleurs conseils business Ça vous intéresserait ou pas euh, Je m'appelle Lingensia, je suis business coach et entrepreneur depuis 10 ans. Et en fait, en, 2019, euh, en 2018, j'avais un business, euh, j'avais généré un chiffre d'affaires à 60 000 euros. En 2019, j'ai plus que doublé ce chiffre. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rejoint des groupes mastermind euh, et j'ai eu un coach. Et en fait, ce que je vous propose, c'est de vous les présenter. Euh, Cliff Ravenscraft, c'est euh, quelqu'un que je suis depuis, euh, ouais, depuis 10 ans, depuis le début. Euh, il était spécialiste dans le podcasting et un jour, il s'est dit, allez, j'arrête tout ça. Et au lieu d'être le podcast and man, le, euh, le spécialiste podcast, il s'est transformé en mindset and man. Il, aidait, il a commencé à aider les gens à travailler leur état d'esprit. Et en fait, il est euh, business coach. Donc j'ai rejoint son mastermind et je, je suis fier aussi d'être son, euh, euh, d'être mentoré par lui. Et l'avantage de euh, quelqu'un comme Cliff, quoi, ce que j'aime chez lui, c'est pas l'avantage, c'est que c'est quelqu'un à la fois très ambitieux, mais pas que financièrement, c'est ça qui est intéressant, qui a des fortes valeurs en, euh, auxquelles je crois, comme la famille, la foi, euh, la bienveillance, euh, et il va vraiment vous faire réfléchir sur votre état d'esprit parce que qu'il a compris que le levier principal pour progresser, c'était notre état d'esprit. Donc, il va nous parler de ça. Ça va être tout en anglais. ok Donc, vous allez me dire, ouais, je comprends peut-être pas l'anglais. Donc, si vous comprenez pas l'anglais et que vous voulez quand même assister, il euh, y a un pass VIP une fois que vous êtes inscrit. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Et une fois inscrit, vous allez tomber sur une page où on va vous proposer le pass VIP, où il y aura non seulement la transcription de toutes les masterclass, mais il y aura aussi euh, la traduction en anglais. Donc, le sommet virtuel sur vos c'est 25 experts qui vous donnent leurs meilleurs conseils pour développer euh, votre business en ligne. Ça aura lieu en février, donc inscrivez-vous. Et donc, ce n'est pas tout. Il y a mon mentor et il y a aussi mon coach, Chris Pavone, qui me coache. Depuis l'été 2019, donc toutes les deux semaines, on se retrouve où je peux lui partager mes réflexions, mes doutes, mes peurs, mes crains, mes, euh, mes projets. Et puis, il m'écoute et il me coache. Et non seulement c'est un super coach, mais il va aussi vous former à vous trouver des clients en coaching. Okay il va vous aider non pas à trouver des clients justement, mais à créer des clients. C'est un concept qui vous paraît peut-être étranger de créer des clients, et donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Et puis aussi, j'ai un troisième intervenant anglophone, John Clark. On fait partie du même mastermind, euh, et c'est euh, un ancien psychologue qui a créé un business pour aider les psychologues à trouver des clients en utilisant le marketing web. Donc, il crée tous des, des tunnels de vente et tout, c'est juste incroyable. Donc, Inscrivez-vous si vous voulez aussi assister à sa masterclass. Euh, J'ai hâte de vous y retrouver. Une fois inscrit, euh, bah vous allez rejoindre le groupe Facebook et euh, je vais pouvoir interagir avec vous dans ce groupe Facebook. Donc, à très bientôt.